Salut ma pixie army, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler Disney+. Ça fait une semi-éternité que je vous ai pas parlé de Disney+, des petites choses que j'avais découvertes, regardées, aimées et détestées. Et j'ai vu beaucoup de choses du coup ces derniers mois, donc je vais pas m'attarder trop longtemps et on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. <musique> Donc la première émission que je vais vous présenter c'est une émission de cuisine qui s'appelle Be Our Chef et c'est une émission familiale voire destinée aux enfants j'en regarde pas tant que ça honnêtement mais celle ci elle m'a beaucoup plu donc en fait le concept c'est très simple c'est des familles qui s'affrontent autour d'épreuves de cuisine sur le thème d'un film Disney en particulier et en fait les enfants participent avec leurs parents et l'objectif c'est de gagner une croisière Disney donc je suis pas forcément très fan de cuisine etc mais je trouvais que la compétition était dans la bienveillance on suit un petit peu le parcours de chaque famille donc j'avais mes petits chouchous c'était plutôt sympa, alors après j'avoue que moi j'ai préféré regarder en VO mais je vous la recommande. Petite pépite que j'ai adoré c'est l'émission souvenirs de tournage alors l'émission souvenirs de tournage à chaque fois se concentre sur un film en particulier donc il y a différents épisodes, j'ai pas regardé tous les épisodes, j'ai regardé ceux des films que j'avais déjà vus notamment Pirates des Caraïbes les Muppets et Mary Poppins, c'est vraiment les trois qui me reviennent le plus en tête. Je vous conseille du coup d'avoir vu les films des épisodes que vous regardez parce que sinon je pense que ça n'a pas le même impact émotionnel. Et en fait c'est une émission qui retrouve en fait des éléments de décor, des gens qui ont travaillé sur le film, des acteurs et qui raconte en fait le tournage de ces films emblématiques. Euh, moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour Mary Poppins, pour moi c'est vraiment le meilleur de tous. Il euh, y a beaucoup d'émotions quand on voit la petite fille du film qui redécouvre bah, son costume d'enfant. Et entendre les artistes parler du film, c'est vraiment génial. Donc n'hésitez pas, foncez et j'espère vraiment qu'on aura une saison 2 avec d'autres films. Un peu dans l'esprit backstage, mais très différent et on en a beaucoup parlé, euh, la série Les coulisses de la Reine des Neiges. Alors j'avoue que j'ai mis beaucoup de temps à découvrir cette série. Euh, J'arrivais pas à me poser devant. Pourtant, euh, c'est le genre de série que j'adore puisqu'en fait ça retrace vraiment tous les coulisses de la Reine des Neiges 2, comment est-ce qu'a été conçu le film, quelles ont été les difficultés rencontrées et j'ai trouvé que on nous les racontait un peu comme dans certains art of cest c'est-à-dire que on nous détourne pas la vérité on ne nous montre pas que le bon aspect du film, on nous parle de tous les cuts qui ont été faits on nous parle aussi des difficultés qu'il y a eu pour la chanson Je te cherche qui est quand même une masterpiece alors par contre le petit regret que j'ai c'est que euh, bah, en se renseignant un peu j'ai vu que la Reine des Neiges 2 aurait pu tourner autour de choses complètement différentes que le film final qu'on a vu et cette partie là elle est pas trop exploitée mais j'imagine aussi que même dans un documentaire de 6 épisodes ils ont été obligés de couper beaucoup de choses mais si vous avez aimé la Reine des Neiges 2 et que vous aimez un peu cet esprit backstage, vous allez adorer. J'ai beaucoup de mes amis qui ont pleuré d'ailleurs euh, à la vision de certains épisodes. Donc vraiment, euh, découvrez le lapicien. Il y a The Family Singalong. Donc c'est un live euh, qui a été fait sur la chaîne ABC pendant le confinement. En fait, avec de multiples stars qui chantaient euh, sur les airs qu'on connaît à la maison. Le problème c'est en tant que français, il y a beaucoup de stars qu'on connaît pas, notamment les danseurs de danse avec les stars. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que les gens font vivre la magie disney à la maison enfin comme si nous on était chez nous je pense notamment à ceux qui dansaient dans leur cuisine ou ariana grande euh, qui a chanté zero to hero que j'ai adoré personnellement puisque j'adore ariana grande alors c'est pas un truc que vous allez regarder en restant forcément planté dessus pendant une heure et demie en fond sonore en écoutant un peu les artistes en regardant ça de façon légère je pense que c'est plutôt sympa alors là je vais vous parler d'une émission que je regarde de façon assidue depuis bah depuis qu'elle est sortie d'ailleurs depuis le tout premier épisode c'est au cœur d'Animal Kingdom. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais j'adore les émissions du type Une saison aux zoo, j'adore les animaux et j'adore voir un petit peu... Alors, c'est vrai que c'est pas comme du documentaire où on les voit dans leur milieu naturel et j'adore aussi ce genre de contenu. Mais là, on voit en fait les soigneurs qui s'occupent des animaux, on voit un petit peu les bébés de nouvelles espèces, les challenges qui sont rencontrés. Et le fait de voir ça au cœur d'Animal Kingdom où j'ai eu la chance d'y aller deux fois, dont une fois en safari, c'est assez agréable d'aller voir comme ça, de, de voir un peu un côté backstage de parc, mais du côté des animaux. Et je trouve que c'est raconté avec beaucoup de bienveillance et j'adore cette émission. Si vous aimez Les Animaux et ce genre d'émission, vraiment regardez celle-ci parce qu'elle est trop bien. Et enfin, la petite dernière de cette catégorie, euh, elle s'appelle « Becoming, révéler son talent » et ce sont des portraits en fait de stars qu'on connaît pas forcément et on découvre un peu comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, comment est-ce qu'ils se sont battus euh, généralement ils ont des parcours de vie qui sont assez atypiques et c'est très inspirant à regarder alors j'en ai regardé deux mais celui que j'ai préféré c'est celui sur cet acteur Je suis désolée j'ai une très mauvaise mémoire pour les prénoms C'est un acteur que j'aime beaucoup et que j'ai découvert dans Pitch Perfect Et je, je m'étais jamais intéressée vraiment à son background Et je trouve qu'il a beaucoup d'humilité et beaucoup de courage Et je trouve que c'est vraiment super intéressant Effectivement ce serait peut-être plus intéressant si on connaissait tous les profils J'aime beaucoup regarder cette émission <musique> Alors, je vais vous parler également de quelques courts-métrages qui sont sortis sur Disney+, et que j'ai aimé ou pas. Le premier, j'ai eu un véritable coup de cœur, c'est Out, euh, qui fait partie du coup de la série Spark Short. Les Spark Short, ce sont des courts-métrages qui ont été créés par Pixar, donc on en a eu trois qui étaient révélés d'office sur YouTube, et trois autres qui étaient exclusifs à Disney+, donc c'est le tout dernier qui est sorti, si ma mémoire est bonne. Je pense que c'est le meilleur, personnellement. Euh, je l'ai trouvé très touchant, c'est sur le Coming Out, et je le trouve très coloré, très drôle. Il est vraiment bien. Autant il y en a... Plusieurs où j'ai un peu moins accroché, euh, je pense notamment avec celui, celui avec les robots et celui avec la petite fille qui souffrait d'autisme, j'ai trouvé un peu moins bien fait. Autant celui-là, j'ai tout de suite accroché à l'univers et je l'ai adoré. Il s'agit du coup des aventures d'Olaf, donc c'est le tout dernier à l'heure où je tourne cette vidéo qui est sortie. Et c'est un court-métrage donc du coup sur Olaf qui découvre un petit peu ses origines. Comment est-ce qu'il est arrivé là Qui lui arrive entre le moment où Elsa le crée pendant libérer et Délivré et le moment où il va rencontrer Anna Je trouvais que c'était intéressant de, de choisir de créer un court-métrage sur ceci parce que on a l'impression qu'on nous a tout raconté avec Les Reines des Neiges, en tout cas le premier, et pourtant il nous prouve qu'ils peuvent encore enrichir l'univers, donc ça j'ai bien aimé. Après, moi j'ai un peu de mal avec Olaf parce que bah, il a un humour qui est très très gamin et c'est normal parce que c'est vraiment son objectif et il est bon dans ce rôle là, il est bien fait, mais du coup bah, j'ai pas la même attache qu'un Out ou, euh, ou d'autres courts métrages qui ont pu être faits, que ce soit pour Disney ou Pixar, donc c'est pas mon préféré. Mais il est quand même pas mal. Et si vous aimez La Reine des Neiges ou que vous avez des enfants qui aiment La Reine des Neiges, vous êtes obligé de le voir. Alors, le petit dernier, c'est pas du tout une nouveauté. C'est moi qui l'ai découvert ou plutôt redécouvert récemment. C'est Toy Story Hors du Temps. Donc, c'est un moyen métrage, je dirais, plus qu'un court métrage. Puisqu'il est quand même. Il doit faire presque 20 minutes, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est l'histoire de, euh, des jouets de Bonnie qui se retrouvent chez un petit garçon chez qui elle est invitée. Et en fait ce petit garçon, bah, avec les jeux vidéo, il joue plus trop avec ses jouets. Donc ses jouets sont laissés à l'abandon. Leur... Et euh, du coup, bah, les jouets de Bonnie se retrouvent parmi euh, des dinosaures un petit peu féroces. Et c'est un court métrage que j'ai quand même beaucoup aimé. Alors c'est loin d'être mon préféré, vraiment. Euh, je pense que Angoisse au motel, par exemple, est beaucoup mieux. Mais je trouve que l'idée est intéressante. Et, et j'aime bien en fait le concept de se dire que, bah voilà, à l'heure actuelle, les enfants... Euh des années 2010 bah, joue beaucoup plus aux jeux vidéo peut-être qu'à des jeux un peu physiques et c'est intéressant de se dire comment se comportent les jouets, est-ce qu'ils sont conscients qu'ils sont des jouets, est-ce qu'ils se comportent comme Buzz qui est dans le déni et, et je trouve que la thématique est plutôt bien abordée. Ouais. Et alors la grande nouveauté dont je suis obligée de vous parler aujourd'hui, c'est que euh, bah, je fais un marathon Marvel. Donc après Star Wars en début d'année, euh, dont je vous avais d'ailleurs parlé sur la chaîne, là maintenant euh, je découvre les Marvel. Alors il y en a certains que j'avais déjà vus, je pense notamment à la trilogie Iron Man. Euh, j'avais vu les deux ant -Man et Captain Marvel, mais il me manque une grande partie quand même du MCU Universe et euh, bah après en avoir parlé pendant très longtemps et bien ça y est je suis en train de me lancer petit à petit dans l'ordre officiel en plus bien que ça me frustre un petit peu alors pour vous donner un petit peu un état des lieux il euh, faut savoir que moi j'aime beaucoup les, les films où on a beaucoup de backstory où on découvre un petit peu bah, l'histoire des personnages comment est-ce qu'ils en sont arrivés là etc et j'ai une sensibilité absolument zéro pour les scènes de combat la majorité du temps je m'ennuie devant même si elles sont très bien faites euh, mon attention n'est pas du tout dessus et ça m'ennuie donc du coup c'est un sacré défi de regarder les Marvel et je pense que ça vous surprendra pas euh, mais j'accroche pas du tout du coup à Avengers en tout cas le premier je me... c'était horrible, <rire> j'ai pas du tout aimé et je suis pas très fan de Thor par contre j'ai eu une véritable révélation sur Captain America honnêtement j'avais des gros a priori dessus, je me disais que ça allait être un film euh, de baston pur et en fait j'ai beaucoup aimé le, le personnage j'ai aimé la façon dont il en est arrivé là où il en est aujourd'hui, euh, son parcours. J'aime beaucoup son love interest, en tout cas dans le premier film. Donc là, on est en train de découvrir le deuxième en ce moment et j'aime beaucoup. Il y a certains films que j'attends avec impatience, mais euh, j'attends de voir. J'avoue que j'appréhende un peu les Avengers, surtout que je me suis fait spoiler le gros rebondissement du dernier film... Donc c'est vrai que ça a peut-être un peu moins d'intérêt, je ne sais pas. Alors là, préparez-vous la Pixie Army, on est sur l'une de mes plus grosses déceptions de cette vidéo. Il n'y en a pas beaucoup, vous avez vu, mais celle-ci c'est quand même quelque chose. Donc c'est le film Phineas et Ferb, Candace Against the Universe. Donc c'est un film sur Candice et ça m'énerve parce que Phineas et Ferb, j'adore vraiment. J'adore les dessins animés, j'adore Duffet j'adore... Péril ornithorynque, c'est vraiment la base pour moi C'est vrai que les films par contre je les ai pas beaucoup vus J'ai vu, vu euh, bah, celui sur le voyage dans la troisième dimension, je crois que c'est ça le nom Mais j'ai pas vu les autres parce que bah, c'était inspiré de Marvel et Star Wars et ça me tentait pas des masses Et là je me disais que c'était plutôt pas mal puisque bah, ça allait être centré sur le personnage de Candy Et j'ai trouvé que c'était très plat, ça ressemblait vraiment à un épisode en version longue Je trouvais que c'était trop prévisible, les blagues tombaient à l'eau Et pourtant je suis bon public hein. Mais j'ai vraiment pas accroché à tel point que j'ai vu les 50 premières minutes et que j'ai arrêté. Donc vraiment, euh, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un avis différent du mien sur ce film. Mais j'ai vraiment pas accroché, vraiment. Et je suis super déçue de ne pas avoir aimé prochain film si on peut appeler ça comme ça c'est Black Is King euh, donc du coup c'est le film que Beyoncé a créé à l'occasion de son nouvel album donc elle a illustré en fait son album avec des images et elle a raconté une histoire un peu inspirée du royaume et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait alors là encore j'ai pas vu en entier malheureusement euh, j'ai découvert un peu par fragments mais j'ai trouvé ça absolument magnifique. Et un dernier film que j'ai pas pu voir en entier parce que je m'ennuyais comme un rameau, c'est Artemis Fall. C'est un film qui aurait normalement dû sortir au cinéma, sauf que, bah, avec la conjoncture actuelle, etc., bah, du coup, il est sorti directement sur Disney. C'est un film qui m'inspirait pas du tout et qui est donc un peu une histoire d'espionnage. Et j'ai trouvé ça très kitsch et je pense que je suis pas le public ciblé. Mais euh, si jamais vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je suis curieuse si ça se trouve, ça valait peut-être le coup bah, de rester plus longtemps devant pour le, pour le voir en entier, mais moi je n'ai pas accroché. Enfin, je vais terminer avec les séries. Il euh, n'y en a pas beaucoup, elles sont au nombre de deux, donc ça va aller assez vite. La première, c'est euh, High School Musical, le musical. C'est vraiment ça le titre <rire> J'espère que c'est pas ça le titre mais oui en tout cas c'est la série euh, un peu nouvelle génération dérivée d'HIGH SCHOOL MUSICAL Et j'ai découvert je crois quasiment tous les épisodes, il doit manquer 3 ou 4 euh, épisodes, on les regardait avec Betty à distance Et on a un petit peu le même concept de comédie musicale mais une fille tiraillée entre deux garçons Le, le beau gosse séducteur et celui euh, qui l'a laissé tomber par le passé mais qui est un peu lover, toujours amoureux d'elle etc... Euh, j'ai trouvé ça très cliché les musiques étaient très belles ça par contre je peux pas dire le contraire notamment une qui m'a complètement soufflé et que j'ai beaucoup aimé mais alors pour le reste clairement j'ai trouvé que c'était assez mal joué euh, ça tremble un peu comme si euh, c'était fait comme un vlog sauf que c'est pas crédible je sais pas vraiment euh, je m'attendais peut-être à autre chose aussi mais j'ai pas accroché. Par contre la toute dernière série et pour moi c'est une pépite et j'ai hâte de découvrir la nouvelle version qui va sortir au mois de novembre. C'est la série The Pets euh, qui est sortie en 2015 je crois. Je précise la date comme ça, la nouvelle quand elle sortira vous confondrez pas les deux. Euh, parce que je pense que ça va être un peu compliqué sinon. Euh, donc c'est une série sur Kermit qui gère son propre TV show. Et en fait la star du TV show c'est Peggy qui est aussi son ex. Et donc tous les personnages des Muppets sont en fait des gens euh, de l'équipe de tournage et on les suit un petit peu chacun dans leur petite vie et j'adore la dynamique qui entre Kermit et Peggy j'aime beaucoup l'humour qui se trouve dans, dans cette série alors c'est plutôt une série pour adultes hein, je vous cache pas c'est pas trop pour les enfants c'est plein d'autodérision il y a pas mal de stars euh, aussi qui apparaissent et bon alors j'adore les Muppets de base c'est vrai que j'accroche pas forcément à tous les films mais là euh, c'est une pépite cette série elle est géniale et j'ai qu'une seule déception c'est qu'il n'y ait pas eu de saison 2 parce parce qu'en plus ça se termine sur un plot twist <rire> donc t'es là en mode mais qu'est-ce qui va se passer je veux voir la suite sauf qu'en fait non elle a été annulée cette série malheureusement mais euh, elle est géniale et si vous aimez les leupettes vraiment foncez regardez la la Pixie Army. Voilà ma Pixie Army pour cette vidéo spéciale avec euh, bah, mes retours des dernières choses que j'ai pu voir sur Disney+. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous avez regardé dernièrement et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à Disney+, n'hésitez pas dans la barre d'infos j'ai un lien d'affiliation euh, ça me permet de m'aider et me soutenir avec la chaîne. Donc euh, si jamais vous n'avez pas encore succombé, n'hésitez pas, on ne sait jamais. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Et alors en scène post-générique, je vais vous parler de Mulan. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de Mulan ici Le film aurait dû sortir en France depuis très longtemps. Il est sorti sur Disney+, en septembre aux états unis en France. Il sort en décembre je crois euh, mais je l'ai déjà vu donc c'est pourquoi je vous en parle ici euh, c'est un film sur lequel j'avoue que je suis extrêmement mitigée depuis le départ puisque l'idée qu'il change absolument tout dans le film mais sans vraiment que ça ait d'intérêt me dérangeait euh, le fait que bouchou ne soit plus présent le fait que les chansons ne soient pas là que Lichang non plus et en fait euh... Bah je confirme que j'ai bien eu un problème avec le film, notamment sur ce point-là. J'ai trouvé que la résolution était trop facile pour Mulan. Par contre, j'ai eu une agréable surprise avec le personnage de la sorcière, qui est donc un nouveau personnage qui est ajouté euh, parmi les méchants, et que je trouve intéressante, mais pas assez bien exploitée. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. Passez une bonne journée